Bonjour et euh, bienvenue euh, ceux et celles qui, qui ont toujours euh, soutenu euh, à travers mes vidéos et dont je vous remercie beaucoup. Voilà, j'ai euh, à travers vous, euh, j'ai beaucoup de soutien de votre part et, et vous transmettez euh, beaucoup de, de gentillesse et de bienveillance et dont je vous remercie. Voilà, euh, ce, cela me, me, me fait amplement plaisir, quoi. Et continuez si vous vouliez. Ne soyez pas obligés. Voilà. Et donc aujourd'hui, euh, je tenais à parler un peu du sujet actuel qui tourne. Bon, vous l'aviez deviné hein, déjà, c'est dû à cette pandémie euh, du co coronavirus, Covid-19, quoi, hein, qui se propage dans, dans le monde entier. Et donc, euh, je tenais à partager cette opinion, euh, mon opinion personnelle surtout. C'est sans... Sans... Euh, pas, euh, scientifique c'est pas euh, expert euh, c'est que mon avis euh, à ce sujet là et donc euh, dans un premier temps euh, je je tiens à vous dire euh, par rapport à l'attestation de déplacement dérogatoire euh, par rapport à ça bon certes euh, ça a, été, euh, ça a été promulgué euh, depuis le 16, mars, le 16 mars dernier et depuis la fois-là, on doit respecter euh, les exigences de, euh, dues au gouvernement qui nous a imposé, euh, qui nous met sous restreint, sous 15 jours confinement et si on voudrait sortir euh, bon on doit se munir euh, en cas où on se fait arrêter on doit se munir de cette attestation de déplacement précisant euh, le pourquoi euh, nous sortons quoi et donc euh, on doit cocher euh, une de ces cases euh, soit les déplacements pour euh, santé pour les courses nécessaires pour aller travailler pour euh, euh, des, des choses urgentes, euh, euh, pour euh, rendre visite auprès des, des gens euh, vulnérables. Voilà. voilà je, je me touche parce que moi je me suis lavé les mains <rire> par précaution. Euh, voilà, et, et ainsi de suite. Et donc. Euh, Voilà, moi je, je donne que mon avis suite à ça. Euh, J'ai, n'ai pas paru ça assez logique parce que, en montrant euh, systématiquement euh, une nouvelle attestation, ça va, euh, nous, ça va devoir euh, faire imprimer euh, beaucoup de papier d'attestation si on doit sortir pour multiples raisons suite à ces cinq cases là euh, alors que les gens euh, n'ont pas de quoi des fois faire imprimer euh, à tout moment les, les ces attestations et donc euh, ça, ça ça risque de euh, de mettre tout euh, ensuite euh, à la poubelle, quoi, hein, euh, dans les déchets, et ça, ça fait partie de, des pollutions, hein, le papier, euh, faire euh, apparaître le papier à tout moment, alors qu'on euh, on est interdit de, de faire imprimer ça, sur euh, enfin, de leur montrer ça sous smartphone ou téléphone, ou Téléphone portable et tout ça, on doit. enfin, smartphone plutôt. On doit le montrer et bon, moi je trouve ça vraiment dommageable. C'est ce qui pollue euh, la nature et à chaque fois ça, ça nous impose à imprimer les papiers pour euh, la raison du fait pourquoi on doit sortir. Et voilà, ça, ça fait d'énormes gaspillages envers euh, les gens, et moi, suite à ça, euh, je me demande pourquoi on, on, on, peut, on peut simplement montrer notre pièce d'identité. C'est à peu près pareil, sauf qu'on dit verbalement euh, là où on, on, on doit aller. C'est tout, ça simplifierait mieux les choses. Ceux, ceux et celles qui n'ont pas de quoi se faire imprimer ça, euh, bon, certes, il y, a, il, y a, il y en a dans les diverses enseignes à disposition, ils mettent à disposition ces, ces, ces attestations. Mais bon, euh, euh, voilà, c'est pas, pas pratique vraiment euh, c'est pas du tout pratique de cette dérogation de sortie qui nous impose qu'on doit se présenter uniquement sur papier ou soit sur papier libre euh, voilà c'est pas évident c'est pour ça moi je me demande à mon avis ce serait mieux de montrer uniquement notre pièce d'identité et puis euh, de là où on va euh, en lui disant euh, verbalement on lui dit euh, voilà on on va faire les courses, on va pour un déplacement de la voilà, pharmacie, pas loin, ça nous permet de mieux se justifier. Ça, le, le policier, il sait déjà là où on va, on va, euh, on va y aller, quoi. C pour moi, à mon avis, c'est plus, plus juste, quoi. Et maintenant, chacun a son avis, mais bon, moi c'est pour ceux et celles qui n'ont pas les, les moyens nécessaires pour, pour se faire imprimer ou qui n'ont pas d'imprimante, ou il y en a qui n'ont plus d'encre, il y en a qui. Il y a de toute cause. Hein. Voilà, c'est. Et moi je, je me demande aussi euh, ces, ces histoires de coronavirus. Euh, Bon, euh, on nous dit, euh, d'après les scientifiques et tout ça, ils nous disent que ça va dans l'air sous trois heures, ça va dans l'air euh, pendant, pendant ces trois heures-là. Mais on ne sait pas euh, pour quand il se propage à notre euh, environnement. Alors dans ce cas, parce qu'on nous, on nous impose de confiner chez soi euh, 24h sur 24 pu sortir sauf sur ces cinq catégories là du, euh, qui nous attestent de faire et, et qui nous est nous proposé euh, voilà et seulement les, les trois heures là euh, enfin, je veux dire qu que le coronavirus se propage sur les trois heures là euh, ça peut être euh, le matin le, ça peut être dans l'après-midi, ça peut être n'importe quand dans la journée qui peut se propager. Alors dans ce cas, euh, on ne doit plus ouvrir les fenêtres de chez soi. Euh, C'est plus logique. On ne doit plus ouvrir les fenêtres si ça se propage dans les 3 heures. Les 3 heures, mais on ne sait pas quand. Alors, comment on peut savoir vraiment quand le virus est vraiment là Alors là, chapeau hein c'est vraiment il euh, y a quelque chose qui ne... je me demande si ça ça, ça nous impose d'être docile en étant comme ça parce que non seulement on doit se munir de cette attestation en sortant en cas où on doit aller quelque part et non seulement si on n'a pas ce papier là et ben, euh, on est pénalisé d'un montant de 135 euros, qui varie jusqu'à plus de 300 euros. Voilà, c'est. Ça, ça nous, Déjà, ça nous oblige à, à être dociles suite à ça. Déjà, rien que là. Et on a. Euh, dans ce cas, euh, on nous impose de fermer nos, nos fenêtres, malgré tout. Parce que les virus, ils peuvent se propager dans les appartements, en hein. ouvrant les fenêtres. C'est dans, dans ces cas-là. Parce que, bon, il y a quasiment personne. Quand on, par exemple, on va faire les courses, dehors, il y a quasiment personne. Donc, on ne croise personne. Alors qu'on nous dit de ne pas, pas parler à moins d'un mètre. il euh, y, a, y a beaucoup de choses qui ne collent pas en ce moment bon certes il y a le coronavirus et puis bon euh, euh, euh, je veux dire il y a le, le coronavirus euh, bon à l'origine depuis le mois de décembre fin décembre il euh, bon, y en a un qui est décédé euh, celui qui a découvert le coronavirus et puis qui a, qui a qui a avoué au monde entier, euh, voilà, euh, c'est de là qu'au niveau des laboratoires et tout ça, de P4, de haute sécurité biologique, qui ont été reconnus, quoi, euh, c'est à partir de ce moment-là, et ça, ça s'est propagé à, à cette période-là, et depuis à la fois-là, euh, les gens qui ont été, à, enfin, qui ont été en vacances à Wuhan, ils ont été en quarantaine pendant ce temps. Ils devaient attendre sous quarantaine ou sous 15 jours euh, avant d'être rapatriés et de rejoindre leur propre pays. Quoi. Mais depuis à la fois là, euh, le coronavirus est partout euh, partout, c'est propagé partout. Vu qu'ils ont été rapatriés. Alors, pourquoi ils ont fait rapatrier tous ces gens-là Je ne Attention, nuance, je n'ai je pas à dire ce que les gens doivent faire. Hein. Mais seulement, pourquoi depuis à la fois-là, le, le virus, le coronavirus s'est propagé depuis à la fois-là, depuis qu'il y a eu le rapatriement et tout ça Parce que d'abord, c'était en Chine, c'était vraiment là. Et au fur et à mesure que les gens ont été rapatriés, bah les, euh, la, le virus s'est propagé de là où les gens ont été. Hein. Maintenant, là, jusqu'en France, maintenant, ça va jusqu'aux États-Unis. Là, c'est vraiment pas à cause des gens qui sont restés euh, déjà à leur propre pays, hein. Dire euh, voilà, c'est certes, ils accusent euh, en ce moment, ils disent que c'est des imbéciles ceux qui sortent dehors, euh, des irresponsables. Depuis que monsieur Castaner a dit ça, maintenant tout le monde se permet euh, par-dessus tout de, euh, à sermonner euh, plein de monde. Voilà, en disant euh, euh, c'est des irresponsables, c'est des, des cons, c'est des. Alors qu'à l'origine, les gens, ils, euh, les, ces cons qui sont là, euh, qui jouent dehors, ou qui font des tas de choses dehors, c'est-à-dire que je, je ne défends pas, je ne défends personne là-dessus, je suis neutre. Mais seulement ceux qui ils sont dehors, euh, dehors et tout ça, ce n'est pas eux qui ont été à Wuhan et puis après transférés tout ça dans, dans le monde entier après. Euh, voilà, ça, ça nous met sous restrictive, euh, de nos sorties et c'est pour ça que je, je, je disais que ça nous impose à être docile à, à, à être dans ce dans, ce, euh, dans cette peur euh, constante que si on sort dehors ça y est on est contaminé on a peur et, euh, et la peur euh, émet euh, moralement, psychologiquement, on met tout dans... Et ça, ça rend aussi là, ça, ça fait peur, hein. ça met des craintes et puis ça rend vulnérable aux gens. Et voilà quoi. Et moi, c'est pour ça il y a des choses qui me paraissent un peu hors de... Euh, depuis la fois-là de, des rapatriements, euh, ces gens-là qui ont été à Wuhan dans ce cas, ceux qu'ils sont responsables, parce que bon certes ils disent que ça, ça a été euh, étudié tout ça, mais bon euh, on ne sait pas, on ne sait pas la, la cause d'où ça peut provenir le, le virus, euh, ce virus mortel, donc euh, voilà ça, ça ça met des émeutes, et puis euh, ça nous met les uns contre les autres, à force. Parce que la preuve, on nous dit, euh, voilà, ça euh, à, euh, à cause de ci, à cause de ça, que voilà, les, les virus se propagent, que les milieux hospitaliers sont surchargés, et euh, malgré tout, hélas, je leur soutiens qu'il faut un sacré travail et c'est vraiment, euh, ça, ça prend d'un citoyen à d'autres, hein, les causes-là. Et, et bon, moi j'avais lu euh, quelques. Euh, niveau. Euh, c'est des experts euh, de, en la matière qui ont pris connaissance de tous ces laboratoires-là. Et j'ai lu euh, comme ça. Euh, que j'ai pris connaissance aussi. Hein, j grâce à ça, grâce à Internet, j'apprends beaucoup de choses au niveau euh, des sciences, de ce qui est la, la cause. Euh, voilà que bon, certes, en 2004, euh, bon, ça a été euh, ça a été dit quoi. Hein, ça a été euh, en 2004 la France et la Chine euh, ont signé un accord. Euh, luttant contre les maladies euh, émergentes et, et bon, après euh, le 16 juin 2016 euh, ces deux pays là se sont rassemblés euh, pour, euh, pour l'institut de virologie à Wuhan du laboratoire P4 euh, euh, de haute sécurité biologique et bon moi je, je me demande si c'est à, à ces moments-là que, que ce virus-là a été propagé dans le monde entier. On ne sait pas ce qui s'est arrivé parce qu'on dit toujours que c'est dû aux, aux animaux comme le, le pangolin et, ou les chauves-souris ou, ou ainsi de suite. Donc, euh, moi, quand je disais euh, dernièrement, lors de ma précédente vidéo, euh, la, la nature, on accuse tellement la nature que ça empoisonne le monde. Ben, C'est nous qui, nous, quand, qui empoisonnons le, le monde. La nature a fait tout son possible pour euh, euh, réguler comme il faut, parce qu'elle sait, elle sait réguler comme il faut. Sauf que c'est nous qui la polluons à, à tout moment. Il euh, y a quelque chose que, euh, qui, qui est un peu louche là-dessus. Hein. Euh, c'est pour ça, moi je me demande si c'est euh, bon, dû à, au nouvel ordre mondial en ce moment, parce qu'on euh, nous impose euh, de se comporter autrement dû à cette... Euh, à euh, euh, euh, euh, ce système actuel qu'on nous impose de changer notre, nos comportements, notre façon de penser notre euh, voilà euh, on est docile, on, on devient de plus en plus docile suite à ces trucs là parce que non seulement on se met les uns contre les autres on s'accuse les uns contre les autres en disant voilà euh, euh, l'autisme permet de sortir euh, sans raison euh, en jouant euh, et que ça contamine beaucoup de gens alors que euh, des fois ils sont dehors il n'y a personne autour de lui hein. alors qu'on nous on nous dit euh, qu'on peut discuter euh, pas à moins d'un mètre on peut discuter enfin à plus d'un mètre et voilà, euh, c'est un cercle vicieux, hein, tout ça. Ça cache des, des tours, quoi. Et là, euh, certes, le président euh, nous a imposé ça, ce confinement euh, sous les 15 jours, mais ça peut être prolongé. Alors dans ce cas, comme je disais au début là, de cette conversation, on ferme tous nos fenêtres. Toutes nos fenêtres. Euh, voilà, le, on.. Comme ça, hein? 24 heures sur 24, parce que le virus se propage dans, dans l'air euh, jusqu'à 3 heures, dans les 3 heures, comme il peut se propager euh, dans du cuivre, du carton, le plastique, l'acier. Alors on ne doit plus rien toucher, quoi. Plus rien, on ne doit plus vivre hein, bientôt. Hein? Euh, ça se pose des questions. Hein? Parce que là, on, euh, euh, ils avaient dit il y a quelques années qu'il y aura un virus mortel qui se propagera. Mais comment ils le savaient Ils avaient dit, hein, les, les sciences et tout ça, euh, qui ne sont pas reconnues, hélas. On les a censurés. Et pourtant, ils avaient dit qu'il y a deux ans en arrière, hein, j'ai regardé des vidéos... Et ils disaient, c'était des experts, hein, des anciens, hein. c'est pas des jeunes, hein. des anciens qui disaient que dans, dans deux ans, euh, ça, euh, les virus euh, vont, vont se propager, tout ça. Mais comment ils le savaient, ça C'est qu'il y a des, des choses qui nous, ils nous cachent. Parce que, comme étant donné qu'on est dans le nouvel ordre mondial, voilà, on nous, on nous impose à croire beaucoup de choses, de ce qu'on nous met à la une dans, dans les médias, dans les... Voilà, ça... Nous, bêtement, on est obligé de croire de ce qu'on nous dit, hein, c'est... ça, c'est ça le pire. On n'a même pas le droit de croire de ce qu'on a sous nos yeux, ce qu'on a vécu, ce qu'on a... De façon, là, en ce moment, euh, il y, y a des, des censures, il y a des fake news et tout ça. Pourquoi Parce qu'on n'a plus le droit, euh, apparemment, on n'a plus le droit de, euh, de reconnaître de ce qu'on a vécu, de ce que... Les, tellement les gens, ils nous, ils nous prennent pour des cinglés. Parce qu'ils disent, il n'y a que soi-même qu'on a vécu comme ça. Alors, euh, qui prouve à, à des milliards de gens euh, on a vécu comme ça. C'est un cercle vicieux, hein, les, les, les choses qui ne... Alors, les gens, ils ne croivent plus. Les gens individuels qui, qui ont vécu euh, telle et telle chose. Euh, ou alors, il faut le prouver, il faut vraiment que ça soit filmé. Euh, euh, sur le champ, euh, qu'il y, euh, qu y ait des milliers de gens euh, autour, pour voir ce que vous vivez. Alors, c'est... Les gens ils ne croient plus à ce, euh, ces choses-là. Ils ne croient qu'à la science. Voilà. Il n'y a que la science. Il n'y a, a que le, les médias qui sont reconnus par, euh, par l'État. Des choses comme ça. Voilà. Les autres, euh, c'est des sous-merdes, hein, comme on dit. Hein. Les autres, ils, on a beau à dire nos vécus. Mais les gens, ils ne, ils ne croient pas. Et, croire pas de ce qu de nos, euh, de nos opinions, de nos convictions, de ce qu'on est. Ce sera de, de pire en pire. Euh, on va être cloné, quoi. Hein. On va devenir euh, comme des légumes. Hein, on va tout ça. Il faut vraiment se se rebiffer. Hein. Il faut euh, se mettre à l'avant, quoi. Se dire. Euh, il y a un alto là, quoi. Hein. Je veux dire, il y a, certes, avec ce qu'il y a en ce moment, les, les virus, puis que les hôpitaux subissent des. hélas, subissent beaucoup de désagréments. Ils ont beaucoup de courage, énormément de courage que je leur soutiens. Et vraiment. Euh... Et là, je me demande, comme je disais, euh, on est pollué tous les jours, chaque année, chaque chaque mois, chaque seconde, chaque minute, on est pollué. Sauf que des morts, les décès, les blessés, tout ça, ceux qui sont, hélas, qui ont des insuffisances respiratoires et tout ça, et qu'on nous le dit très peu, pas du tout, voire pas du tout. Et pourtant, il y, a, il y a des morts, il y a autant de morts euh, là, euh, autant dans la cause du coronavirus, autant euh, de la grippe, autant du paludisme, autant du. Voilà, il y a, il y a des décès de toutes sortes de maladies, de.. Voilà, c'est. C'est un peu à se mettre en question quoi tout ça parce que il euh, y a quelque chose qui ne tourne pas rond quoi hein, là dedans je sais pas il y a quelque chose qui ne c'est pas vraiment clair c'est pas vraiment clair parce que là on commence petit à petit euh, à, à donner des justificatives euh, envers euh, l'État euh, pour voir ce qu'on fait euh, ce qu'on doit faire pour ensuite euh, nous imposer beaucoup de choses, hélas, nous, nous imposer, malgré qu'on ne veut pas. Bah, sinon on est hormis de la société, hein, on est rejeté. Hein. On est condamné, de toute façon, c'est ça le, le pire, on est condamné. Et moi je ne dis pas que je mets hormis le virus, hein, le, dans ce qui existe, le coronavirus. Mais là, on nous fait, euh, on nous fait euh, inventer beaucoup de, de virus en ce moment. Euh, la China, le HNA, le sida, le, euh, le SRAS, le, le paludisme, euh, bon, le coronavirus, euh, le Covid-19. Il y a tellement, il y a tellement de virus, tellement de maladies, des, je sais pas, des millions de maladies maintenant, hein. euh, Bientôt, il faudra se faire vacciner euh, dans toutes ces maladies-là, hein, pour éviter euh, toute, euh, toute contamination et tout ça. C'est ça le problème, et on nous imposera. On n'aura même plus le droit de refuser de soi-même, on n'aura plus le droit de... Il y a quelque chose qui, c'est pour ça, ça nous met une barrière quelque part, hein. la barrière, ça signifie quoi ben ça, Moi, à mon avis, c'est ça, hein. au fur et à mesure, ça va nous interdire euh, à faire de toutes choses, hein. parce qu'on a eu l'habitude de vivre euh, dans le passé, et ben, ça sera complètement formaté, hein, tout ça. Hein. Ça n'existera plus, les souvenirs n'existeront plus. Vous voyez, même à la radio, ils ne mettent plus euh, les, les vrais nostalgiques, les chansons, les chansons nostalgiques, les, euh, ils mettent plus ça. Au fur et à mesure, il y a les années 2000, euh, si, ils mettent les années 2000, les années 80, les années 90, mais pas, pas en dessous. Hein dans les années 60, maintenant c'est fini hein, ce qui s'est passé dans les années 60. Au fur et à mesure, ça nous fait euh, euh, comme une éducation, hein, comme euh, on doit être éduqué, euh, on doit hop, euh, suivre le train-train, le système, et euh, ça nous incite à vivre euh, comme ça. Alors, au fur et à mesure, on oublie euh, nos, nos passés, on oublie euh, euh, nos... Notre essence d'être, on oublie surtout ça, et on est cloné, quoi. C'est ça, c'est. Euh, c'est. Je sais pas. Hein. Peut-être là, je parais un peu ridicule, mais. Ça va se poser des questions, hein. moi. Je sais pas, moi, j'ai un doute sur, la, sur ces trucs-là. Hein. Déjà, on nous fait. Euh, subir de telles choses euh, qu'on a voilà on, on subit ça et on doit être ordonné euh, malgré que moi je suis rebelle parce que moi je ne supporte pas euh, comme tout autre hein, euh, je ne supporte pas ce qu'on me met des ordres de ce que je dois faire alors ouais, moi j'ai dû répondre tout de suite hein. Voilà, c'est. Moi, si quelqu'un me parle euh, euh, sous des euh, ordres, surtout, voilà là, euh, j'ai du répondant. Hein. Bon certes, il y a des gens, des fois, des. Ceux des... qui récaillent et tout ça, bon, ça je laisse tomber. Euh, moi, je, ça je m'en fous, quoi. Parce que, euh, bon, euh, les gens, ils en subissent. Ils ils subissent euh, les, les conséquences et puis voilà quoi hein. voilà, bah écoutez va, euh, je vais vous laisser et tout en vous souhaitant euh, une, bonne, euh, une bonne journée hein. prenez soin surtout prenez soin de vous vos proches prenez des nouvelles euh, et euh, ne désespérez pas soyez aussi forts possible, à tous ceux et celles qui me suivent principalement, voilà, prenez soin vraiment de vous, et euh, que la nature vous protège quoi qu'il arrive, hein. voilà, bah écoutez, je vous remercie euh, beaucoup, et puis euh, à bientôt hein, pour une prochaine vidéo, au revoir.